On a travaillé la compétence raisonnée sur R et périmètre. On va maintenant passer à la compétence calculée, toujours sur R et périmètre. En prenant des valeurs entières, pour l'air du rectangle, on a retrouvé que l'air, c'était longueur fois largeur. Eh bien, si ce ne sont plus des valeurs entières, ça marche évidemment aussi. Je dois donc faire ici 15,7 multiplié par 3,84. Je rappelle qu'on est dans une multiplication, donc j'aligne les chiffres à droite indépendamment de la virgule. C'est donc comme si le 4 était le chiffre des unités avec que des nombres entiers. 4 x 7, 28, je pose 8, je retiens 2. 4 x 5, 20 et 2, 22, je pose 2, je retiens 2. 4 x 1, 4 et 2, 6. Ensuite, je passe au 8 comme si c'était le chiffre des dizaines, donc je vais l'aligner avec les dizaines ici, c'est-à-dire qu'il faut que je décale par rapport au chiffre des unités, et je dis 8 x 7, 56. Je pose 6 et je retiens 5, 8 x 5, 40, et 5, 45, je pose 5, je retiens 4, 8 x 1, 8, et 4, 12. Je passe au chiffre des centaines. Donc, je vais que je vais aligner avec les centaines ici. Il faut que je décale au niveau des unités des dizaines. 3 x 7, 21. Je pose 1, je retiens 2. 3 x 5, 15. Et 2, 17. Je pose 7, je retiens 1. 3 x 1, 3. Et 1, 4. J'additionne alors les chiffres des unités. 8. Les chiffres des dizaines. 8. Les chiffres des centaines. 6 et 5, 11 et 1, 12. Je pose 2. Je retiens 1, 2 et 1, 3 et 7, 10. Je pose 0. Je retiens 1, 1 et 1, 2 et 4, 6. Pour retomber sur 15,7, il faudrait que je divise par 10. Là, que je divise par 100. En tout, que je divise par 1000. Donc, mon résultat, là, c'est les millièmes, centièmes, dixièmes et ma virgule est ici. Pour ce rectangle, l'air est donc de 60,288. Je n'oublie pas. Les unités, ici, ce sont des centimètres carrés. Je n'oublie pas de souligner. Voilà qui est fait. Maintenant, je dois calculer le périmètre. Donc là, c'est facile. Dans la théorie, il suffit que j'aligne toutes les longueurs. Il faut par contre que je ne me trompe pas en alignant les chiffres, parce que là, il faut aligner les chiffres des unités. Donc 15,7, OK. 3,84, les chiffres des unités, c'est 3. Donc le 3, je l'aligne avec le 5. Puis le 15,7... 3,84. Ce qui me donne pour les centièmes, 4 et 4,8. Pour les dixièmes, 8 et 7, 15. Et 722 et 8, 30. Je pose 0, je retiens 3. J'ai ma virgule. 3 et 6, 8. Et 3, 11. Et 5, 16. Et 3, 19. Je pose 9, je retiens 1. 1, 2, 3. J'ai donc un périmètre qui vaut 39,08. Cette fois-ci, ce sont des centimètres. Et je n'oublie pas de souligner, comme d'habitude, le résultat final pour le mettre en évidence. J'avais vu que l'air du carré, c'était côté fois côté. Et eh bien, si j'ai 2,5 cm, mon air ici sera donc 2,5 fois 2,5. Comme tout à l'heure, je commence par faire avec les unités. 5 fois 5, 25, 5 fois 2, 10 et 2, 12. Je passe aux dizaines, puis j'additionne les unités. Les dizaines, les centaines, ici il faut que je divise par 10, là que je divise par 10, donc mon résultat, c'est divisé par 100, centièmes, dixième unité. L'aire du carré est donc de 6,25 cm2. Pour le périmètre, j'ajoute tous les côtés. Les dixièmes, 5, 10, 15, 20, je pose 0, je retiens 2, je place ma virgule, 2, 4, 6, 8, 10. Je conclue que le périmètre est de 10 cm. On en vient au triangle. Alors le triangle, on a vu dans la compétence raisonnée qu'en fait il fallait imaginer qu'il y avait un rectangle autour. Et ensuite, à ce moment-là, pour trouver l'air, il suffit de diviser par deux. Ce qui n'est pas dit non plus ici, mais ce qui est sous-entendu, c'est que ce sont les mêmes dimensions que celles qui sont indiquées au-dessus. Et j'en conclus que l'air de mon triangle, ce sera l'air du rectangle. 60,288 divisé en 2. 60,288 divisé par 2. Bon, je peux avoir besoin de poser la division, mais là, c'est vraiment simple. Ça me donne 30,144, et ce sont évidemment toujours des centimètres carrés que je n'oublie pas de souligner, ou en tout cas de mettre en valeur. Le périmètre. Alors, en fait, ici, dans cet exercice, il y avait un petit piège, parce que donc le périmètre, il suffit d'ajouter toutes les mesures... Oui, mais là, en fait, on ne connaît pas combien ça fait cette mesure-là. Dans ce cas présent, on pouvait euh, le mesurer, puisque ça correspondait aux mesures indiquées sur la figure, mais là, on n'a aucune idée de l'échelle. Donc, dans ce cas précis, je ne peux pas calculer le périmètre. Venons-en au cercle, plus précisément au disque, pour ce qui est de l'air. Je vous rappelle qu'on avait dit que pour remplir un disque, en fait, il faut prendre le carré du rayon, le mettre une fois, 2 fois, 3 fois, donc environ 3 fois le rayon au carré, et plus précisément pi fois le rayon au carré. Ici, nous, on va considérer que pi, c'est le nombre qui vaut 3,14. C'est une valeur approximative. Je dois donc écrire que l'air c'est environ 3,14 fois 2,5 au carré, 2,5 étant la mesure du rayon. Tout le monde sait que 2,5 au carré, ça fait 6,25. Sinon, je vais l'opposer. Je confirme que 2,5 fois 2,5, ça donne 6,25. Maintenant, il faut que j'effectue 3,14 fois donc 6,25. Je trouve que ça donne 19,5850, autrement dit, 19,585 cm. Je dois ensuite calculer le périmètre. Le périmètre, on a vu que dans un cercle, c'était environ trois fois le diamètre. Attention, le diamètre, c'est la corde qui traverse d'un point à l'autre du cercle en passant par le centre. Donc ici, c'est 5 cm, 3,14 fois 5 cm. Je pose l'opération ou je l'effectue en ligne. En tout cas, je trouve que le périmètre ici vaut donc environ 15,7 cm.